Eh, hey, meuf C'est pas un miroir, c'est une affiche Une affiche Ma voix, nous sommes celles et ceux que nous attendions. Non mais, c'est même pas français, ton truc Non mais, c'est quoi l'idée, là C'est une expérimentation démocratique, l'idée. Une expérimentation démocratique Non mais, attends, jaune fluo, le miroir. Genre, mais t'as envoyé le matos, là. Non mais, vas-y, euh, va prends le DJ non. et les spotlights. Non mais, c'est pas inventé. inventé. C'est réinventer la politique. Bon ok, je me calme, vas-y, déroule le plan. C'est quoi le plan Le plan, c'est de faire élire à l'Assemblée nationale des citoyennes et des citoyens. On va les faire élire des citoyens et des citoyennes. Genre moi. Bah ouais, toi Ma voix. Ma voix. Ma voix. Ma voix. Ma voix. Ma voix. Ma voix. Ma voix. Ma voix. Ma voix.